Donc, euh, bonjour à tous, euh, à toutes et à tous. Donc, nous sommes l'université euh, Paul-Valéry euh, Montpellier III. Euh, nous représentons donc le service des usages numériques de, de la DSI de l'université. C'est un service qui euh, comprend euh, aujourd'hui sept euh, personnes, à partir de lundi euh, 8 et euh, une petite spécificité au niveau de notre intervention qui est intitulée euh, « Confrontation d'expérience euh, Montpellier 3 ». En fait, je viens d'arriver à Montpellier 3 et je viens de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Donc voilà, je suis à Montpellier 3 depuis la fin mars et euh, au cours de ces derniers mois avec Odile, donc, euh, nous avons pu échanger sur euh, Scénari. Donc Odile Besson qui... Euh, s'occupe en fait d'intégration de, de contenu, d'ingénierie pédagogique, de la plateforme Moodle, donc de l'établissement, et euh, Patricia Cavallo qui suit la responsable du service. La présentation va être peu académique dans la mesure où nous allons nous passer euh, le micro, nous allons intervenir parfois à deux sur la même diapositive, vous allez voir ça va être sympa. <rire> Alors bonjour à tous. Euh, nous utilisons à l'université Paul Valéry euh, Scénari Opal depuis environ euh, 5-6 ans. Nous avons installé un Scénari Serveur depuis 2011. On fait une utilisation euh, d'Opal assez euh, hétéroclite. Alors au niveau de la communauté universitaire, nous avons des utilisations sporadiques faites par les enseignants eux-mêmes dans leur coin qu'on peut guère en fait quantifier. Et puis une, une utilisation beaucoup plus importante, beaucoup plus dynamique au niveau de l'Institut des Technosciences de l'Information et de la Communication, euh, qui euh, donc euh, utilise euh, scénarii pour développer leurs cours, mais aussi qui l'aborde dans les cours euh, en formation pour les étudiants. Euh, Chantal Charnet, la directrice de l'ITIC, qui était. Ah voilà, pardon <rire> me disait tout à l'heure que l'intégralité de ces cours était euh, développée euh, avec Opal. Voilà. Au niveau de la cellule TIS, alors nous avons euh, fait des propositions en fait, dans le cadre de l'accompagnement à la médiatisation des cours pour la plateforme d'enseignement à Moodle. Donc, nous avons créé quelques ressources avec les enseignants, mais surtout, nous avons utilisé Scénarii de manière plus importante, dans le sens plus volumineuse, pour des ressources qui sont développées en partenariat avec l'UOH et qui vont, qui vont ou seront, pour les deux qui sont en cours, disponibles sur le portail de, de l'UOH. Parisien. On vous a mis les nombres d'étudiants, les nombres d'enseignants. Donc Paris 1, Opal, on travaille avec Opal depuis 2006. Scénarii Server a été installé la même année qu'à Montpellier 3. Donc on a à peu près le même recul sur l'utilisation de Scénarii Server. Euh, Paris 1, ce sont quelques micro-ressources sporadiques, réalisées euh, principalement dans le cadre du, euh, de l'accompagnement des, des enseignants, mais également des personnels de l'université, puisqu'on a une ressource qui est destinée... Enfin, ils ont, pardon. Une ressource qui est destinée euh, aux gestionnaires de scolarité. Et euh, Paris 1 aussi, ben, ce sont des euh, productions euh, assez lourdes de modules, pour, dans le cadre des UNT, comme on le verra après, euh, UNJF, euh, UVED, mais pas sous scénarii, au neige UOH, mais également le, le Cavege, qui est un... on en parlera après. Je repasse là. Donc nous avons choisi en fait, de vous présenter quelques exemples des productions réalisées dans les deux établissements, de façon à ce que vous puissiez visualiser les personnalisations à la fois graphiques et l'utilisation qu'on a réalisée d'Opal. Alors voilà, quelques exemples significatifs du travail réalisé dans Opal pour chacune de ces réalisations, comme la vidéo indexée, Présenté dans ce projet de sociolinguistique. Euh, les enseignants avaient des euh, interviews de spécialistes, des témoignages. Euh, les vidéos étaient assez euh, longues et c'était important en fait, de pouvoir le chapitrer de manière à pouvoir naviguer dans la ressource. La vidéo indexée euh, d'OPAL nous a permis euh, de, euh, de faire une proposition euh, intéressante à ce niveau-là. Euh... Ensuite, ici, un exemple d'un euh, travail en, en langue occitane euh, qui illustre en fait la mise à disposition sur euh, une même page de différents contenus, du texte, de son, des images. Euh, L'utilisation des exercices que propose Opal dans un cours de remise à niveau en latin. Et puis cette page d'accueil en fait, d'un autre projet de sociolinguistique qu'on est en train de développer pour euh, montrer en fait, la possibilité de s'approprier la présentation graphique afin que celle-ci vienne soutenir en fait, la, la ressource. Donc tout ça c'est possible, mais en amont ça signifie un gros travail d'équipe, une collaboration étroite entre les enseignants-chercheurs, auteurs de la ressource, et les, les équipes TIS qui sollicitent en fait toutes leurs compétences, qu'elles soient audiovisuelles, graphiques, l'ingénierie pédagogique et, et autres. Alors à Paris 1, quatre ressources aussi. Euh, la première, produite dans le cadre de l'appel à projet UOH, elle concerne donc euh, Paris et les banlieues. Euh, C'est une ressource qui a fait euh, intervenir vraiment tous les membres de l'équipe, du graphiste au réalisateur, ingénieur audiovisuel, puisqu'il y a des séquences vidéo qui ont été tournées euh, sur site. Opal a été utilisé pour médiatiser. Euh, modèle Paris 1, réalisé avec Styler. Euh, la seconde réalisation, c'est une réalisation faite pour le compte de l'UNJF, l'Université Numérique Juridique Francophone, suite à appel à projet euh, du ministère. Ici, euh, le module affiché, c'est le module qui correspond à la compétence d 13 du euh, C2I, Certificat Informatique et Internet, niveau 2, métier du droit. Alors vous verrez, ce sont des ressources hein, qui sont de, de durée euh, heure apprenant euh, Inégale, mais bon, Opal nous a permis de, de produire des résultats intéressants. La troisième, Onège, qui est également une UNT hein, dans le domaine des sciences éco, gestion, management. Ici, le, le projet initial, le projet validé par o neige c'était un projet de film comportant des, des interviews, comportant... Euh, des narrations sur une étude de cas euh, euh, réelle, produite en entreprise. Euh, Opal nous a servi à découper les séquences du film et à permettre aux équipes pédagogiques de se les approprier beaucoup plus facilement euh, en amphi, euh, faire travailler les étudiants sur des, euh, des, des études de cas, des thèmes de réflexion. Le dernier exemple concerne le Cavej, centre audiovisuel d'études juridiques des universités de Paris. Donc comme vous pouvez le voir en Montpellier 3, lettres et sciences humaines, Paris 1 université pluridisciplinaire, mais où les sciences juridiques sont quand même prédominantes. Et euh, effectivement, le, le, je dirais que la majorité des ressources produites sous Opal ont concerné des ressources juridiques telles que celle-ci, où on a pu atteindre, si je puis donner un, un volume en termes de nombre de pages intégrées, euh, 800 pages. <rire> voilà, donc la personnalisation graphique euh, réalisée également euh, avec Styler, que nous nous sommes appropriés finalement euh, relativement facilement. Donc, vous verrez, notre intervention n'est pas centrée sur euh, réellement l'utilisation de l'outil, mais plutôt euh, pour permettre de susciter une, une réflexion quant aux remarques, aux témoignages que nous avons pu collecter euh, auprès des enseignants et, euh, je dirais, des, des préconisations, hein, telles que c'était affiché dans le résumé. Alors, euh, nous ne sommes pas prophètes hein, en, en la matière, hein, bien sûr, mais... Bon, c'est, je dirais, une, une synthèse de, de l'expérience qu'on a pu vivre au cours des cinq dernières années. Je repasse la parole à, à Audi. Alors, en comparant nos expériences issues d'universités dont les disciplines, les structures, les équipes sont différentes, nous en sommes arrivés à un constat commun, en fait, à savoir que nos contenus de départ étaient souvent peu adaptés. Euh, pour beaucoup de disciplines littéraires ou juridiques, on a une importante matière textuelle. Mmh. Les euh, documents euh, sont souvent rédigés en fait, pour une finalité autre que l'édition web ou l'enseignement à distance. Pour des publications d'articles, des publications d'ouvrages, des documents de cours. Euh, les, docu les, pardon, les documents se présentent aussi, euh, sous des, présentent aussi pardon, des lacunes au niveau de la forme. C'est-à-dire qu'il y a peu de mise en exergue de notions importantes, de mots-clés, euh, de reformulation, de balisages pédagogique. Tous ces éléments en fait, qu'on rencontre dans des cours oraux, mais qui ne sont pas retranscrits dans les textes qu'on nous, qu nous fournissait, qui sont plutôt linéaires. Euh, on a remarqué aussi donc, que le potentiel des logiciels de traitement de texte n'était pas exploité en fait en profondeur, en particulier euh, les styles et les niveaux de titres euh, qui ne sont pas utilisés. Or, euh, pour euh, la structuration du document euh, dans euh, OPAL, ce sont des choses qui sont euh, très importantes. Euh, autre chose au niveau des titres, leur succession en fait avec aucun texte en regard. Euh, de fait qui ne sont pas intégrables directement comme ça dans euh, Opal. Hein. Des parties euh, qui présentent des développements de longueurs différentes, alors qui ne sont pas gênantes dans un texte écrit comme ça, mais qui se traduisent en fait à l'écran par une impression de déséquilibre entre les parties. Enfin, C'est marqué de manière plus, plus, plus forte. Euh, des documents qui comportent peu ou pas de euh, documents complémentaires venant illustrer, donc des images, des schémas. Et lorsqu'ils en comportent, euh, une, une connaissance incomplète en fait, des droits d'auteur, des droits de reproduction, des droits de diffusion et des normes afférentes aux citations. Euh, et des documents, enfin, qui présentent des coquilles et euh, des euh, références à actualiser. Alors, après l'intégration... <rire> Ça, c'est avant l'intégration. Après l'intégration, que se passe-t-il Ben Le document, on a réussi à l'intégrer, parfait. Le problème, c'est qu'il faut le relire. Qui doit relire le document Est-ce l'enseignant Est-ce euh, les ingénieurs pédagogiques euh, les assistants étudiants qui ont procédé à l'intégration, il est vrai qu'on a observé des, des, aussi des résistances à ce niveau-là. Moi, J'ai des enseignants qui m'ont dit « Ah mais ben non, mais ce n'est pas à moi à relire, attendez, moi je vous ai fourni une épreuve, euh, voilà, le document, qui, qui doit relire ?» En fait, ce sont des, des, des questions hein, qu'on pose. Euh, dans ce cadre-là, au niveau des corrections, accepte-t-on les remédiations d'auteurs euh, J'ai écrit une phrase, je suis les enseignants-auteurs, euh, je considère que elle serait peut-être mieux formulée, c'est légitime hein, comme demande, mais en fait, jusqu'où accepte-t-on, au niveau de la relecture et des propositions de correction, jusqu'à quel niveau accepte-t-on d'aller de, de, euh, de la même manière, combien d'allers et retours entre les relectures et les corrections va-t-on, entre guillemets, accepter euh, Première relecture donne lieu à correction. Oui, mais vous avez corrigé, il faudrait que je relise à... Ah il y a encore des choses, une virgule, un machin, jusqu'où va-t-on dans ce, dans ce processus euh, D'autre part, euh, fait-on euh, évaluer systématiquement les ressources par les étudiants Parce que finalement, euh, ceux qui sont destinataires de la ressource, ce sont bien les étudiants. N'a-t-on pas intérêt à évaluer la ressource avant de la diffuser à la, la communauté universitaire euh, Dernière question, qui est utilisateur au final de la ressource euh, Est-ce que ce sont les étudiants, de l'enseignant qui a produit la ressource, du département, euh, de l'université, au niveau national C'est une question, donc les UNT existent, hein, effectivement, mais il est vrai qu'on s'interroge, pour certaines ressources, sur euh, leur utilisation. Quand on consulte les statistiques, on se rend compte que peut-être il y aurait des petits problèmes. Donc le constat... Et le suivant, il est vrai que nous avons réalisé le même. Je suppose que dans la salle, hein, il y a des, des collègues universitaires, vous avez réalisé également le même constat. Alors, nous nous sommes rapprochés au niveau du constat. Nous avons euh, identifié aussi, dans 80% des cas, des freins communs à l'utilisation d'Opal. Alors, des freins qui viennent en partie de l'outil, euh, une méconnaissance des outils de type chaîne éditoriale qui sépare le fond et la forme, une méconnaissance a fortiori de, des modules documentaires, topaz, Ruby. Euh, quel avantage j'ai à utiliser l'un ou l'autre plutôt qu'opale euh, des difficultés euh, au niveau des enseignants à rédiger directement dans l'outil, même chez ceux qui ont été euh, formés. Alors, euh, là, une petite, euh, un petit exemple, par exemple, euh, pardon, <rire> euh, des choses qui ne sont pas très intuitives et que je pense en, ça peut. Euh, qui peuvent être. Euh, et, euh, corriger rapidement euh, c'est assez difficile pour un enseignant d'aller euh, cocher un euh, terme étranger quand il veut faire euh, de l'italique euh, on pourrait simplement euh, mettre italique et euh, ça irait peut-être euh... <rire> ça, ça me rappelle une discussion ça. non mais c'est alors au niveau des, des, des enseignants avec qui on travaille c'est un frein en fait voilà c'est un on a, on a du mal à faire passer euh, tout l'intérêt que représente l'utilisation du modèle documentaire. <rire> Euh, des résistances à faire du copier-coller aussi. Alors qu'on a déjà fait le travail dans un logiciel de traitement de texte, on a, on, voilà, on a fourni un travail, il faut, on a l'impression qu'il faut refaire le travail. Alors là, ça n'engage que moi. Euh, à titre personnel aussi, je rêverais d'un import direct, en fait, d'un document euh, de traitement de texte dans... Euh... Ça n'existe pas. <rire> oui, <rire> est-ce que ça, ça peut si être... Ça ça... Oui Oui. D'accord, alors... Euh... Bon, <rire> il faut qu'on le mette en place. Euh, voilà, donc des résistances au niveau de l'outil et des résistances... Euh, des résistances aussi euh, quant à la charge de travail des enseignants, c'est-à-dire que... Pardon Oui. <rire> c'est-à-dire euh, les formations suivies, si elles ne sont pas réinvesties de suite, euh, petit problème à la production de ressources euh, de la même manière, problème de disponibilité d'emploi du temps des enseignants, on le sait, un appel à projet tombe, euh, on me sollicite en tant qu'enseignante pour participer à l'élaboration de la maquette, à l'évaluation du contrat. Euh, et ensuite, la, la problématique qu'on qu évoque à chaque fois, c'est euh, euh, la reconnaissance de ce type de travaux au niveau de la carrière de l'enseignant, puisque ça prend énormément de temps. Et le constat qu'on peut faire, c'est que même si on essaie de, de planifier, de quantifier, de créer, d'avoir de, de, de, un calendrier, etc., on se retrouve avec des productions qui s'étalent sur 8, 12, 15, 16, 20 mois. Alors, les principales causes qu'on identifie, c'est effectivement peut-être le manque de cadrage au départ du projet, euh, bah, ces aléas de la vie universitaire qui font qu'il bah, nous tombe des éléments qui, euh, qui sont totalement imprévus et euh, également euh, une évaluation erronée finalement de la charge de travail, à la fois du point de vue de l'enseignant qui se lance dans cette aventure sans savoir que ça va lui demander énormément d'efforts et de production, comme vous le disiez, dans la douleur et aussi au niveau de l'équipe TIS qui est sollicitée par ailleurs euh, pour l'animation d'une plateforme, euh, etc. Les trois minutes vont être très brèves. <coughs> Donc, forte de ces, de ces observations, euh, vous avez peut-être assisté à la présentation de la démarche projet pédagogique numérique PPN de Paris 1. On, on est allé aussi euh, vers une démarche projet scénarii en offrant une méthodologie pour accompagner les enseignants en offrant, un, comment dirais-je, en concevant un processus de production pour guider les acteurs des cellules TIS, donc avec euh, des outils, avec euh, un enchaînement de phases à respecter. Et euh, cette démarche projet peut très bien constituer également un outil de, de, de reporting. Je suis désolée, je vais un peu accélérer, mais... Les principes Je réponds à une demande je cadre, je formalise l'engagement par une fiche projet auteur. La fiche projet auteur voit la signature de la cellule TIS qui s'engage dans le projet, mais également de l'auteur. Euh, je mets en place un accompagnement personnalisé de l'auteur, je travaille en mode, gestion, euh, en mode gestion de projet et je n'oublie surtout pas de valoriser les, les productions réalisées dans mon établissement. Je ne sais pas si vous voyez de loin le tableau, en fait. Ce tableau présente ces quatre phases de la démarche projet de production, projet scénarii, cadrage du projet, où on avait prévu de détailler, de faire le focus sur quatre points, je pense qu'on va passer, où l'entretien avec l'auteur, le premier entretien est primordial. C'est-à-dire que c'est là où on va pouvoir évaluer la disponibilité de l'enseignant pour produire la ressource, si l'enseignant n'est pas disponible avant six mois, ça ne sert à rien de dire, bah, « Tiens, dans sept mois, la ressource va être livrée. Euh, » Je dis peut-être peut que la palisse... Euh... <rire> mais mais c'est une réalité de, de terrain. Au terme de cet entretien, on formalise, fiche, projet, auteur, avec des éléments de calendrier. Ensuite, on passe à l'écriture, la conception, et là, l'enseignant ne doit pas être livré à lui-même. C'est-à-dire, premier chapitre, il nous livre un premier chapitre, on revoit avec lui, bon, évidemment, avant la livraison de ce premier chapitre, en... On... comment dirais-je Stéphane me regarde. Je veux dire, il faut qu'il y ait un suivi à la livraison de chaque leçon, chaque chapitre, il faut qu'il y ait un accompagnement à la fois, je dirais, pédagogique, aider l'enseignant sur la hiérarchisation des contenus, sur le balisage pédagogique, sur la mise en exergue de certains éléments, les illustrations... La réalisation donc, concerne la cellule TIS. Au niveau de l'organisation, est-ce que ce sont les ingénieurs pédagogiques qui intègrent le contenu Fait-on appel à un pool d'assistants, étudiants ou de vacataires pour intégrer Ça pose la problématique de la formation de ces personnes. Et la validation La validation donc ne se passe pas sans l'évaluation de la ressource par les étudiants. Dans le diaporama que, donc, dont vous bénéficierez, on a cité les outils que l'on utilise. Euh, si vous êtes demandeur de ce type d'outils, nous vous répondrons avec plaisir et nous vous enverrons les, euh, les documents que nous utilisons, si cela peut vous aider justement dans le cadrage de ce type de projet. Donc des outils destinés aux enseignants, destinés euh, aux accompagnants des cellules, des cellules TIS. Des conseils en termes de coûts. Euh, évaluer euh, la durée de l'accompagnement pédagogique. On l'a sous évalué euh, généralement. Euh, estimer euh, le temps euh, gagné par la mise en place d'un scénario serveur ou pas. En a-t-on réellement besoin Ça implique euh, une machine derrière, euh, une équipe informatique qui va peut-être installer le serveur. Euh, se doter d'outils, donc réfléchir à ce processus de production qui peut être adapté suivant les, euh, les établissements et la formation à la fois des enseignants, vous en avez parlé, mais également des, euh, des membres des cellules TIS, des assistants étudiants et des vacataires. Voilà, je suis confuse, nous avons dépassé de cinq minutes, mais euh, j'espère que notre intervention vous aura donné envie d'en savoir plus. Merci. Merci. Pas de questions. C'est après les questions